Aujourd'hui, on va parler de l'amour flou, un film qu'on ouais. a beaucoup aimé toutes les deux, mmh. qui est drôle, mmh. tendre. Deux et avec Romain Bouranger et deux et avec Philippe Rebaud. Ouais. On s'est Donc... dit que c'était une bonne idée parce que en ces temps difficiles, ouais. euh... ça fait du bien. C'est un film qui fait du bien, même si bon, c'est quand même l'histoire d'une séparation. Tout Donc à comme fait. ça, ça n'a pas l'air d'être hyper drôle. Mais une belle séparation. Mais, ouais. C'est comment se séparer ensemble après 10 ans d'amour et deux enfants et un chien et donc ils le font d'une manière vraiment originale. Ils vont inventer une nouvelle façon de se séparer en choisissant d'avoir un sépartement. Voilà, le sépartement, qu'est-ce que c'est On vous explique ça rapidement. Le principe, c'est donc que nous avons euh, notre couple qui se retrouve à acheter un appartement. Enfin, en réalité, deux appartements qui sont dans un même immeuble, et côte à côte. Et les deux appartements sont reliés par une partie commune qui est la partie des enfants. Et donc, les enfants vont pouvoir passer d'un appartement à l'autre. Ça va être effectivement un élément, un élément comique quand même du film, puisque le film, en fait, il s'attache à montrer leur vie. Euh... Bah, après cette séparation, on retrouve mais en version un peu plus exacerbée avec les enfants le truc de Alors ce soir je mange chez maman, oui mais peut-être que chez papa il y a la télé, oui mais en fait euh, il y aura la pizza chez papa Bon au final on voit qu'au début ils finissent ensemble dans le même appartement donc ils ont un peu de mal quand même à trouver leur propre rythme euh, Mais finalement on voit assez peu les enfants quand même euh, dans le film C'est vrai qu'on voit peu les enfants mais le peu qu'on les voit on a quand même la sensation que c'est une situation qui vivent plutôt bien mmh. Et après, moi, ce que j'ai trouvé hyper drôle, c'est la relation aussi de Philippe Rebaud avec le chien. Voilà, ouais, chien. <rire> et donc, ils. Voilà, ils ont mis. Elle, elle déteste ce chien, donc, euh, bah, il reste avec, euh, avec le chien, il s'en occupe beaucoup, et il passe beaucoup de temps au parc, à le promener, et donc, il croise euh, Reda Kateb, enfin, je sais plus comment s'appelle le personnage, mais mmh. qui est joué par Reda Kateb, qui est un amoureux des chiens, et donc, il fait euh, plus ou moins la psychanalyse aussi du chien, en lui disant, mais il faut que tu lui parles, il faut que tu lui expliques que vous vous êtes séparés, que maintenant, il va vivre que avec toi et qui te raconte toi tout seul et tout n'est pas racontable parce que c'est vraiment une atmosphère c'est vraiment l... très intime euh, c'est vraiment leur histoire et aussi ce qui est génial c'est que ils ont un sens de l'autorité d'admiration ouais, que ce soit vraiment d'un côté comme de l'autre ouais. euh, ils se mettent en scène dans des moments euh... Bah pas toujours très, très gratifiant ou, ou les choses capotent. Il y a notamment un moment avec, euh, avec euh, Romane Branger où elle, euh, elle rencontre un gars, on se dit « Ah ça y est, là ça va être son coup du, son coup du soir !» Et en fait, mais le type est juste horrible, de bout en bout, il la Non mais finalement, ah mais en fait j'ai mal, ah oui j'ai un problème digestif, ah oui mais j'ai ci mais j'ai ça !» Jusqu'à la fin où ils sont dans le lit et lui tourne le dos jusqu'au bout et on est là « Mon Dieu, mais qu'est-ce qu'elle fait avec ce gars ?» Et puis, des moments entre eux aussi, quand même, euh, où euh, on voit quand même quelques petits moments d'agacement où oui, on, on, sent, on, enfin, voilà, on ou... sent quelque part euh, bah, voilà, qu'ils sont passés à autre chose et que c'est quand même une séparation. Oui. Et en même temps, voilà, sans rien dévoiler, des moments qui sont vraiment très euh, tendres, assez poétiques et où on se dit presque « oh là là, euh, oui, on aimerait, avoir... <rire> on aimerait se séparer presque pour vivre la même chose ». Ouais, ou alors on se dit ah, on aimerait qu'ils ne se séparent pas parce qu'ils sont ouais. trop bien enfin ils vont trop bien ensemble et, euh, et c'est beau quoi ce qu'ils ont créé et même euh, leur séparation ils en ont fait quelque chose de, de beau quoi Donc, on pourrait se dire que c'est un film un peu euh, auto centré etc mais en fait pas pas du tout parce que c'est tellement drôle et aussi quand même avec des moments un peu plus touchants un peu plus graves euh, voilà, moi bah, je trouve que c'est une vraie réussite et ce que tu disais tout à l'heure c'est qu'il y a aussi un vrai équilibre entre les deux, on mmh. voit autant l'un que l'autre et mmh. ça c'est vraiment beau aussi à voir. Alors, on espère que vous avez convaincu de voir ce film, voilà si vous avez le moral un petit peu dans les chaussettes ou si vous aimez bien aussi ces deux comédiens, ça vaut vraiment le coup.